Être bien, intérieurement, être bien intérieurement pour toi Isabelle, c'est t'interdire d'autres voies, d'autres expériences. Parce que tu as la croyance que le négatif peut aussi t'apporter beaucoup. Euh, donc ressentir du négatif. Cette question et la vibration qui la sous-tend, c'est un écho à euh, ton ancienne toi. C'est un écho à ton ancienne addiction, ton ancienne habitude à t'intoxifier de l'intérieur. À mettre une paire de lunettes déformantes qui te fait voir le monde, qui te montre le monde à travers quelque chose qui n'est pas toi, qui ne te montre pas le monde tel qu'il est, mais tel que la paire de lunettes te le montre, te le fait percevoir. Pourquoi ça te fait peur d'être bien intérieurement Alors, cette question te perche. Cette question te perche parce que... Euh, parce que énergétiquement, dans ta structure énergétique, ça te ça renvoie vers le haut. Ça renvoie à l'infiniment grand. Et moi, j'ai envie plutôt de te ramener à qui tu es au niveau humain. À qui tu es. Qu'est-ce qui fait que tu es humain Humaine. Et par rapport à ta question... Euh, alors on a quoi pour toi c'est une question de choix ton bien-être à l'intérieur dépend de tes choix à l'extérieur euh, et donc tes choix à l'extérieur c'est ta peur d'être séparé de ton, de ton choix d'être bien t'as peur d'être d'un coup de ne plus ressentir ce bien-être et à la fois, tu as peur de plus ressentir ce mal-être. Comme si c'était une partie de toi, comme si c'était un bras. Comme si tu avais un troisième, bras, un troisième bras qui avait poussé. Et. Enfin bref. C'est un peu débile ce que je dis. En fait. <rire> je commence à être fatigué, je pense, c'est pour ça. Euh, du coup, euh, ce bien-être fait peur intérieurement. Qu'est-ce que ça résonne C'est euh, le bien-être fait peur. Ouais, c'est l'addiction à la toxicité en toi. C'est le côté euh, me retrouver seul avec moi-même à travers un autre prisme. Et ouais, non mais je, je redis ce que j'ai dit, en fait, c'est ça. Hein. Correspondance extérieure. Tu n'as pas peur d'être bien, tu as peur de faire des choix à l'extérieur qui te montrent concrètement parlant que tu es bien. Parce que si tu vibres bien intérieure, une action que tu fais à travers cette vibration, dans cette vibration, accompagné de cette vibration, va te revenir, loi de l'attraction, bien. Va vibrer aussi bien. Et ça, c'est comme si tu n'étais pas, pas encore prête à pleinement assumer que ta vie peut changer concrètement. Comme ça. Est-ce que ça résonne quelque chose pour le groupe Faites des ponts. Assumez que vous êtes euh, la seule personne qui puissiez vous sauver. Vous êtes la seule personne qui puissiez euh, vous sortir de la merde. Les autres ne sont que des personnages secondaires qui prennent la forme de Samuel, d'Isabelle, du thérapeute, machin, ceci, qui vient euh, providentiellement vous aider. Les autres... Ne sont que des personnages qui, dans cette pièce de théâtre nommée euh, Samuel, nommée Isabelle, ce sont juste des personnages en fait. Assumons que l'on crée le mouvement. L on crée un mouvement qui vient, qui crée des personnages, qui attire des gens qui viennent nous sauver, qui viennent nous aider, ou qui viennent nous faire un croche-pâte. Et on est sur la Thématique du positif-négatif. On a peur qu'une action positive attire un négatif, donc on ne fait pas l'action. Et à partir de ce moment-là, on se coupe l'herbe sous pied parce qu'on ne peut pas se départir du négatif.